Roderick. Il y a un point uh, mal so il yeah. yeah. <laughs> <laughs> Il Tu es un homme, tu es un homme, tu es tu es un homme, tu un une a nous sommes prêcheurs Bon bah, prêcheur Corée en ors de dagaïn et n'ez-en-gouarn. Ur ou betat-kawet, ba ur parc i Paris, Gualdaneu i et ibro Portugal, Ur d'Ivoire, d'ivroad, ba leur morru Sarkozy, e ga ur hiri amser hag ur gareu e gounid muioch. Ar ent diwaskadem neuvi, i, veem, i Wall Street, euh, kawet zoupet ur vonbezen hag un neil-brouzel-beut ba Fukushima. Mais bon, on ne veut un peu nos tout une ah, parce que Jela Bon bah, parce que Marcel parce que je de force Then je tue Monsieur Jean, bah Penos bah. Festival comme ma photo. Then Clément Moss we cause que ticket Festival. a veut chanteur avec Sturman, avec ma badeu, euh, à Héder Blé. Hein. Bon Namail avec Beirder Bagadep. deux travail. Mm -hmm. Je tue, euh, Ma euh, Bah il ba, ambiance. à une tam, euh, blind test. Ah, yeah. oui, je te dis, voilà, euh, chinchaman de trospérette euh, pein d'urbaine. Bon, fin d'une. allez. Ré vous voulons jérisse, a mon ara fait noir dans dao qui kedi hachou. Médar voulons jérisse, a zo u vregifur, choagis n'éne et vide et blige à dur. Choagis n'éne surgoise et vide et à dur. Mais nous travaillons à la maison, à la maison, à la maison, à la maison, à la maison, à de maison, à la maison, à la maison, à la maison, à la maison, à la maison, à la maison, à la maison, à la maison, à la de de leur Aïe! Ah! Ah! Euh. Bah, je un peu sur Treuve et suis gros gros gros gros gros gros gros Allez, in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 Louise Ebrel. Okay. Anderson, oui, il y a. En zone, vous croyez de featuring. De la featuring Eh bah, bien, Torpen, de display en, Ah, mais je ne je me Mi de mes onges marche une temlance avait dit nous rien promesse de venir te faire quand ne me change cette Mimo mi de mes onges marche une temlance avait dit nous rien promesse Ouh, et mais ce qui est divin ça David et Jonathan est-ce <rire> que tu viens pour les vacances Non, tu peux à Pierre-Hugène Featuring, Harvest. <rire> <rire> Reuzez vos coups d'embrasse. <rire> Allez, non, on avait la chive. Bon, tant pis, on ne te pas, Point, point, il n'aime tu dis à, Kenoya y a un qu'il se les Pouen et monde a Pouen salut allusion a l'adresse de la Réal. Non qui veut radio Brésil, elle ce la gare ou darskine Avec et Agenora Iye, Kenavo Tunves, Kenora du Kenavo Sergic, Agenora Wow, euh ouais. Na, <rires> Nagur <un air>. uh, <rires> <rire>. Happy Wayne, classe que. mais a a que de Molenes. En on Merci, Brastard, Roderick. Il a à Il a et, Tuskate, euh, Tuskate,